Bonjour à tous, on est très content d'être euh, ici aujourd'hui et moi je suis très contente d'être euh, avec euh, mes invités en tout cas. Donc je suis Virginie, euh, je travaille chez Akeneo euh, depuis 5 ans, j'étais consultante et je suis évangéliste. Et je suis avec Brice, ils se représenteront après quand ils vous parleront, je suis avec Brice qui est directeur digital euh, du groupe AVA et avec Timothée, pas Anthony, qui a utilisé des commandes à la dernière minute, qui est Customer Success Manager chez Salesforce. Et donc on a décidé, on avait choisi de vous parler, si j'arrive à, voilà, euh, de l'expérience produit et de l'expérience client. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'expérience client, beaucoup, beaucoup de gens. Ces dernières années, tout le monde a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, toutes les marques. Ah, j'ai pas avancé pourtant. Est-ce que vous pouvez revenir juste en arrière, s'il vous plaît Ah, merci. Voilà, excusez-nous. Donc oui, l'expérience client, beaucoup, beaucoup de personnes euh, ont investi, des marques ont investi beaucoup dans évidemment les CRM. Euh, L'idée était de connaître de mieux en mieux son client, de personnaliser au mieux le parcours, euh, d'avoir de, de, du marketing automation. Beaucoup, beaucoup de marques ont investi et de retailers là-dedans. Maintenant la question c'était de se dire, mais est-ce qu'une expérience client réussie, euh, qu'est-ce qu'on emmène comme information produit Est-ce que l'information produit là-dedans elle n'est pas un peu clé Est-ce qu'une bonne expérience euh, client c'est pas aussi une bonne expérience produit Évidemment, nous, on en est convaincus, euh, et c'est de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant une, une expérience client, il y a avant tout une bonne offre produit, une offre produit qu'on maîtrise, qu'on connaît et qu'on sait adresser. Donc quand on parle d'expérience produit, de quoi on parle très concrètement Dans toutes les entreprises, si vous travaillez pour des marques ou pour des retailers, on rencontre des équipes métiers qui toutes sont prisonnières, on peut le dire, de beaucoup de fichiers Excel, qu'elles doivent se transmettre entre elles. Parfois, il faut une dizaine de fichiers Excel, plusieurs équipes avant qu'un produit soit en ligne, puisque c'est aussi de ça dont on parle, d'avoir un produit en ligne sur un site e-commerce. On était déjà habitué à avoir nos produits dans des réseaux de magasins. Maintenant, il faut les avoir sur le e-commerce dans un temps parfois record, avec une information qu'on attend consistante, qui a du sens et qui va aider justement à faire la transformation, à convaincre notre client d'acheter. Donc ça, c'est ce qu'on a, l'outil de PIM, il est vraiment là pour ça, pour structurer et centraliser toute la donnée produit, mais surtout, ça va être un outil de collaboration entre les équipes métiers. De se dire, bah, peut-être qu'on adresse un canal, peut-être qu'on a des problématiques avec le e-commerce, mais n'empêche qu'il y a d'autres canaux et qu'on peut tous en bénéficier si on contribue tous. Donc c'est vraiment l'outil de collaboration. Et ça, c'est la première étape, c'est-à-dire qu'il faut avoir de toute façon une information produit qui est saine, qui est... Qui est, qui est, qui est voilà, c'est le pilier. Pour après parler de product-expérience, donc d'expérience-produit, et qu'est-ce que ça veut dire ça, l'expérience produit Si on parle très concrètement, euh, quand on a commencé avec nos clients il y a 4 ans, je prends l'exemple de Mail.com par exemple qui est à Londres, on en était là, on avait des plutôt jolies photos, parfois détourées, et puis bah, des informations basiques mais qui sont super nécessaires, évidemment on a envie de ne pas se tromper quand on achète un canapé, d'être sûr qu'il rentre bien chez soi, évidemment que c'est fondamental. Mais maintenant toutes les marques, elles ont envie de partager un peu plus avec leurs clients, et d'aller justement vers ce qu'on appelle l'expérience produit, de partager beaucoup plus, de mettre une photo en contexte, qui va évidemment donner plus envie sans doute d'acheter, si on aime ce décor ou pas, et peut-être que si on change évidemment de couleur on va le voir dans un autre décor qui va aussi plus nous inspirer, et ça c'est vrai pour tous les types de produits. On va partager par exemple des informations sur le designer, sur la collection, donc là on va être vraiment dans les données, dans la data émotionnelle, et c'est ça qui va construire notre expérience produit qu'on va ensuite évidemment diffuser à nos clients. Et là se pose la question de la diffusion. Évidemment, ça a l'air facile à dire, mais on parle beaucoup d'omni-canalité. Beaucoup de personnes, quand on parle de transformation digitale, et Brice va nous en parler après, c'est parce que souvent on a une refonte e-commerce, on est en train de, de replatformer notre e-commerce, on, on veut adresser le e-commerce mieux, et on a beaucoup considéré le e-commerce, peut-être comme un magasin en plus, euh, on s'est dit, on, on veut avoir la même information, peu importe le canal, on veut avoir la même information produit. La vérité, c'est que les, les marques ont tellement investi dans l'e-commerce, d'ailleurs on avait des équipes dédiées, les e-commerce managers, toutes les équipes e-commerce, que souvent, même le PIM est devenu l'outil du e-commerce, et qu'on a beaucoup investi ça, et parfois au détriment des magasins physiques. C'est-à-dire qu'un client avait peut-être une moins bonne expérience, produit, euh, bah dans les magasins physiques, finalement, il en avait plus euh, sur Internet. Combien de fois on voit des vendeurs regarder sur le site Internet, finalement, de leur marque euh, quand un client leur pose une question euh, la vérité, c'est que même un, avec un PIM, vous pouvez adresser de l'information euh, précise et particulière qu'à vos équipes en interne pour qu'elles sachent mieux parler d'une collection, des matières, euh, de, de l'écologie ou de, de ce que vous mettez dans vos produits. Et tout ça, on parle d'expérience, en fait, des valeurs que vous allez partager. Donc évidemment, à la question est-ce qu'il n'y a qu'une expérience pour tous nos canaux, la réponse, elle est évidente. Non, il faut évidemment adapter l'expérience euh, à chaque canal, à chaque destination, à chaque point de vente, à chaque rencontre avec le client. Donc pour faire ça, bien évidemment, ça nécessite bah, de super bien connaître son client et en tout cas ses attentes, de connaître notre audience. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de la moitié euh, des, des clients qui sont ce qu'on appelle des digital natives, qui ont grandi avec ça. Euh, si vous avez des adolescents autour de vous, ils utilisent que le mobile quasiment pour tout, même pour leurs achats. Et du coup, évidemment, on ne va pas adresser les problématiques mobiles. Vendre un produit sur les réseaux sociaux, comme on le fait de plus en plus, bah, ce n'est sans doute pas pareil que de le vendre sur un catalogue papier, sur un site e-commerce un peu plus traditionnel, institutionnel, il faut donc s'adapter. On a plein de clients qui, par exemple, créent du contenu spécifique, euh, des vidéos, par exemple, sans son, pour Instagram, des choses comme ça, euh, super rapides et pertinentes, parce qu'ils savent que la plupart des gens regardent Instagram dans les transports, par exemple, ou ce genre de choses, même si beaucoup ont des casques. Mais en tout cas, on adapte tout le contenu euh, à des destinations et à ce qu'on connaît de nos clients et de leurs attentes. Donc évidemment, quand on parle d'expérience, euh, produit pour nourrir une expérience client et bien apporter une expérience client, euh, on parle de parcours client. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'achat il va commencer sur Internet, on va regarder le site Internet, et puis là où on pensait que c'était peut-être la mort des magasins physiques, on se rend compte plutôt qu'ils sont en train de se transformer et de s'adapter pour mieux vendre les produits, mieux parler des produits, et beaucoup maintenant parlent de showroom. On voit beaucoup de marques, beaucoup de nos clients, là par exemple c'est Envie de Fraise qui a créé un atelier boutique. Alors on ne les appelle plus magasins ou juste magasins physiques, voilà. on leur donne des noms comme ça, des showrooms, Beaucoup parlent de showrooms de destination, ça veut dire que le but n'est pas de vendre. Made.com, par exemple, notre client a fait ça aussi. Ils ont des showrooms de destination. Ça veut dire que c'est un meilleur moyen de toucher les produits. Ils voulaient être des pure players, ils voulaient absolument vendre que sur Internet. Ils avaient toujours dit qu'ils ne feraient jamais de points physiques. Ils en sont revenus et ils sont super contents, mais ils disent que tout le monde a besoin, à un moment donné, de toucher le produit, de rencontrer quelque part le produit ou les gens qui le vendent, qui savent en parler, pour après l'acheter. Donc c'est vraiment un parcours. Il va peut-être commencer sur le web, se poursuivre dans des showrooms, dans des points d'interaction physique. Et quoi de meilleur qu'un vraiment un magasin physique, une enseigne physique pour partager ses valeurs et l'expérience. Alors, il, il reste à peine 12 minutes, hein, je dis, pour... Euh, c'est gentil de nous prévenir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que relatif au B2C, euh, c'est aussi pour le B2B. Ça, c'est l'exemple de Tarket qui a créé des showrooms aussi pour ses, ses architectes d'intérieur dans Paris. Et donc, je laisse la parole à Brice, qui va nous parler justement de la refonte d'une marque plus ancienne. Donc, Brice, si tu peux nous expliquer ton parcours et pourquoi tu es arrivé chez le groupe pont pour le transformer en groupe AVA. Pardon. Bonjour à tous. Alors, je suis Brice Franzoya, je suis le Chief Digital Officer de, du, du groupe AVA. Groupe AVA qui précédemment s'appelait le groupe pont -Rouin. Alors, Il y a eu une, une, un gros changement dans cette, dans cette entreprise parce que c'est une entreprise familiale qui a été créée dans les années 70, spécialisée dans le FMCG et dans la pharma. Fin 2016, c'est une boîte qui a été rachetée par un fonds d'investissement. Euh, le fonds d'investissement avait une, une réelle envie de tout transformer et il savait que le, la grosse transformation partirait du digital. Donc, ils ont bien choisi, ils m'ont choisi moi. Euh, on a... Euh, quand on arrive dans une boîte comme celle-là, la, la première analyse qu'on doit faire, c'est comment elle fonctionne. Il s'avère que c'est une marque qui a plein de points de contact. On est en GMS, on est en pharma, on est en VPC traditionnel, on est en e-commerce. Et en fait, en regardant tout cet univers, les premiers choix qui s'offrent se, qui se, à nous, c'est comment on peut essayer de transformer cette boîte. Alors moi, ma, mon rôle dans cette, dans cette histoire, il était, j'allais dire, en T, il y avait une notion qui était une notion, j'allais dire, transverse pour digitaliser la boîte. Alors vous l'entendez comme vous voulez, mais parce que la digitalisation, c'est chaque entreprise la voit d'une certaine manière. Là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver les bons moyens pour essayer de changer les processus internes et externes de l'entreprise. Et puis, j'avais aussi toute la partie B2C, et la partie B2C, c'est là où j'ai activé la grosse transformation, et j'en parle juste après, je crois. Ah oui, je vais prendre ça. C'est le vert Ok. Le gros vert, mais j'ai appuyé dessus. Mais... Ah, ce gros vert-là, d'accord. Euh... Tout d'abord, le, le vrai choix, notre premier vrai choix, ça a été de, le mindset de l'entreprise. On a une entreprise qui fait du B2B, dans la grande majorité des cas. Et moi, euh, quand on fait du FMCG et qu'on fait du, euh, de la pharma, ma première analyse, c'est de dire, en fait, on fabrique des produits. Et ces produits, ils finissent toujours chez quelqu'un. Et quand on dit « ils finissent chez quelqu'un », ça veut dire qu'on fait du B2B, to B2B, to C. Mais in fine, il y a un consommateur au bout de la ligne. Et donc, j'ai voulu essayer de transformer l'organisation pour qu'on mette le client avant tout. Et en mettant le client avant tout, on fait des changements majeurs dans une entreprise. Euh, la partie B2C, donc la partie b euh, chez Pondroy, parce que c'était chez Pondroy avant que ça devienne AVA, euh, c'était de la VPC traditionnelle, donc la redoute d'il y a 25 ans, donc euh, un, un modèle extrêmement old school avec un public qui a plutôt 80 ⁇ donc pour un pur digitaleux comme moi, je peux vous dire que c'était assez, euh, assez difficile au départ. Et il s'avère qu'il y avait une activité B2C e-commerce euh, euh, e qui était rattachée euh, à, cette, euh, à cette activité VPC. Et en fait, moi j'avais un vrai problème avec ça, parce qu'il s'avère que, il que euh, la VPC traditionnelle, le modèle économique, c'est on gonfle un peu artificiellement les prix pour mieux euh, les, euh, les, euh, faire des remises importantes, pour que nos amis un peu euh, âgés plus plus, seniors, euh, on va les appeler comme ça, euh, puissent avoir la, la sensation de, de, de faire de bonnes affaires. Il s'avère que sur Internet, et je pense qu'on est tous acheteurs d'e-commerce, euh, ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'on a vraiment l'impression de prendre les gens pour des imbéciles et ils ont vraiment l'impression d'être pris pour des imbéciles. Donc j'ai profité de ce changement de nom AVA pour pouvoir scinder et exploser complètement ces deux business en deux, d'avoir d'un côté pont parce que les laboratoires yves pont existent toujours en VPC traditionnel avec mon modèle historique, avec une plateforme digitalisée, et de l'autre, m'a permis de lancer une plateforme e-commerce, donc AVA.com, avec des prix réduits, donc des prix qui sont des prix de marché, sur lesquels on va mettre des promotions, mais qui sont des promotions, qui seront des promotions, j'allais dire marché, et donc qui vont me permettre de satisfaire deux publics différents, d'avoir d'un côté un public digital native, en tout cas digital native plus, en e-commerce, et puis de l'autre, mes seniors. L'intérêt du PIM là-dedans, c'est que ça m'a permis surtout d'afficher des, des, des contenus différents en fonction de mes, euh, mon audience. Et ça, sans PIM, eh ben on, on revenait à une, à une échéance et à un modèle avec des, euh, avec des fichiers Excel et ça devenait trop compliqué. Euh, je fais vite, vite fait un, un petit focus sur... Euh, ça c'est le avant après. Euh, en, en gros à gauche vous voyez euh, l'organisation qu'on avait euh, à mon arrivée et à droite le modèle sur lequel je veux tendre qui est un modèle centré autour de la data, en centrant euh, tout mon écosystème digital autour de la data, ça va me permettre de faire plein de choses, ça va me permettre de personnaliser, ça va me permettre de connaître, parce que la connaissance client c'est la clé de la réussite, et euh, ça va me permettre de leur parler à tous de façon unifiée et surtout grâce à la DMP de savoir exactement les points de contact et de pouvoir euh, capter tous ces points de contact et, et de... de d'analyser un petit peu leur, pardon, leur, leur navigation. De façon un peu plus concrète, voilà les initiatives qui ont été mises en place. Euh, donc la, la mise en place d'un site e-commerce, d'une nouvelle plateforme e-commerce, d'une usine à site qui me permet la partie dire plus média, une, appli, une application mobile qui me permet aussi de, de gérer tous les points de contact avec mes, avec mes consommateurs. Et tout ça avec un socle de gestion de la donnée produit parce qu'aujourd'hui, nos produits, moi j'ai 1900 produits en référence, c'est pas beaucoup, mais ça reste 1900 produits. Les 1900 produits ne sont pas encore sur AVA, mais ils vont l'être. Et surtout, ça me permet de me lancer extrêmement rapidement mon catalogue papier pour mes seniors. Et ça me permet également de me lancer extrêmement rapidement en marketplace. Voilà. Merci. Dr Merci Brice. Euh, et alors nous, chez... Chez, chez Salesforce, en fait, on, on, on vient corroborer euh, le discours qui vient d'être dit, parce qu'en euh, tant qu'éditeur, euh, et en particulier chez euh, Salesforce Commerce Cloud, qui est donc la plateforme e-commerce de, de, de Salesforce, euh, on vient vraiment se, se positionner en tant que euh, Customer 360. Donc, Qu'est-ce que c'est euh, Customer 360 Ce nom, c'est en fait, tout le programme qui est mis en place chez Salesforce pour permettre d'avoir une vision totale et globale euh, de nos clients, et donc de eux leur permettre également d'avoir euh, cette même vision globale. Euh, nos, nos clients, donc chez Salesforce euh, Commerce Cloud, euh, sont tous de plus en plus euh, omnicanaux et euh, ils viennent unifier une data qui vient de, de trois points de, de contact euh, particuliers, qui sont premièrement euh, la donnée client, euh, la donnée catalogue, euh, bien évidemment la donnée produit dont on a dont on a parlé, et ensuite euh, leur comportement d'achat, donc ce qu'on appelle la, la, la donnée euh, commande. Euh, sur notre plateforme e-commerce. On a un outil nativement intégré qui est notre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Einstein qui est aussi également présent sur les autres produits cloud de Salesforce et en fait on vient se servir justement de cette donnée unifiée, intégrée et totalement enrichie pour permettre à nos clients d'avoir de, de, de, de, de, une expérience impactante et percutante pour leurs propres utilisateurs. Donc en fait, on, ça, ça, ça nous permet de mettre en place trois euh, cas d'usage qui sont euh, bien connus dans, dans, dans le e-commerce. Premièrement, euh, c'est la recommandation produit. Donc ça, c'est permettre de faire euh, de, de, de, de, le, le, le, le processus d'autocomplétion. Donc à la fin de votre commande, vous avez euh, cette recommandation qui peut euh, être, être euh, cross-product ou euh, ou euh, enfin, vous, vous permettre de faire de l'upsell. Euh, vous avez bien sûr, quand vous naviguez sur, sur votre site, euh, toute la capacité d'avoir euh, ces tris personnalisés, et ça encore une fois, c'est grâce à cette donnée euh, unifiée et enrichie. Et enfin, euh, au niveau de votre recherche, et ça c'est quelque chose... Comme vous le savez, qui dans le e-commerce est vraiment crucial. Toute la recherche, enfin tout le, tout le, le travail qu'on a dans le search de, de nos sites e-commerce, c'est de, de cibler de manière percutante les résultats d'une recherche personnalisée. Donc vous voyez bien qu'on situe dans ce, dans, ce schéma, dans ce schéma bien connu de ce, ce cercle vertueux en fait, de, de, de l'intelligence artificielle qui consiste à, à capturer de la donnée, à apprendre, à apprendre de cette donnée. Euh, à, à, à prévoir et ensuite toujours euh, améliorer, donc vraiment pour être dans une expérience euh, évolutive euh, et pérenne. Donc en conclusion, euh, ce qu'on qu peut dire, euh, c'est que dans le dans e-commerce, le e c'est grâce euh, à des outils euh, euh, particulièrement importants comme, euh, comme un PIM. Euh, on, on, on, en fait, on, on réussit, ou en tout cas on, on fait notre maximum euh, pour présenter le bon produit à la bonne personne au bon moment. Et ça, ça paraît simple, bien évidemment, euh, euh, vu comme ça, mais, mais c'est vrai que, que c'est vraiment le challenge euh, numéro un chez, chez chacun de nos clients, euh, parce qu'on bah, voilà, se situe sur ces, sur ces trois axes qui, qui vraiment, euh, grâce à une donnée unifiée, nous permet de, de, de nous positionner. Et tout ça, euh, dans un contexte que, que vous connaissez bien, qui est dans voilà, de, de, de chacune de vos marques qui ont une, une, offre, une profondeur d'offre de plus en plus grande, euh, face à une, une audience de plus en plus volatile, et en particulier sur mobile, comme, comme disait Virginie à l'instant. Euh, donc voilà, d'encore de, de, de, de, une fois unifier et enrichir notre donnée pour un pour, pour, enfin, vecteur de, de transformation sur nos sites e-commerce. Alors, Merci si, si on devait vous demander pour résumer, euh, par exemple, euh, alors pas à Salesforce, parce que c'est pas votre métier, mais à, à, tout, à tous les deux, euh, que, quels seraient les trois points clés qui permettent de transformer une offre en expérience C'est un piège, hein, parce que j'ai pas prévenu, mais... Non, non, pas du tout. S'il si y a trois éléments qu'il faut faire. Euh, moi, je dirais que ça passe d'abord par une bonne fondation, vraiment, parce qu'on peut pas parler d'expérience sans avoir une donnée saine, donc ça, ça demande beaucoup de travail en interne je dirais après la collaboration, donc vraiment un pilier qui est la fondation, la collaboration en interne, et là après l'adaptation à ce que vous connaissez de votre client. C'est juste, c'est juste. C'est juste, non mais je réfléchis en même temps que Virginie parlait. Dans les fondations, il y a un point qui a été extrêmement complexe chez moi, c'est l'état d'esprit de l'entreprise. Avant même d'aller, et c'est pour ça que ça rejoint la fondation, mais... Mais en fait, euh, le, moi j'étais dans une entreprise qui était assez vieillissante, et changer l'état d'esprit de l'entreprise pour justement passer le cap de créer quelque chose de solide, c'est la, la, la, la première goutte d'eau pour essayer de, de démarrer un changement d'expérience. Un... Mais donc ce n'est pas des fonctions ou des services en plus Par exemple, si réunir les clients en club, une information supplémentaire, un conseil personnalisé, ce n'est pas des en choses fait... de ce genre-là qui demandent du travail, de l'argent euh... Si... Si, aussi, mais ça va dépendre de l'entreprise. Ça va dépendre du produit qu'on vend. Ça va dépendre de plein de choses. Bien sûr que l'expérience, elle se. Moi, je suis très attaché. Je suis très attaché à l'offre produit qu'on vend. Je suis très attaché à la façon dont on le euh, parce que c'est euh, évidemment la clé. Mais avant ça, amener, amener sur euh, sur une plateforme. Si euh, l'entreprise euh, qui pousse vers cette plateforme n'a pas l'ADN pour ça, ça ne marchera jamais. Ah, non, ça, c'est certain. C'est pour ça que vous avez été recruté. Vous l'avez oui, expliqué. Oui, exactement, oui. Exactement. Oui. Mais euh, à l'EBG aussi, on se pose la question, tout le monde se pose la question de créer des services supplémentaires en ligne, et, euh, et parfois on fait des réunions, etc. On a une conviction, on va faire ceci, cela, et on se rend compte que les gens ne l'utilisent pas. Et on se dit, bah mince, on était convaincus, et je pense que l'un des éléments, pour enrichir l'offre et l'expérience en ligne, ou sur mobile, l'un des éléments fondamentaux, je pense, c'est de ne pas définir soi-même intellectuellement ce qui est génial et ce que les gens vont utiliser parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les clients et qu'ils ne les utilisent pas, mais peut-être essayer de s il s il il détecter des signaux. Euh, évidemment, observer la concurrence, ça, ça va de soi, mais la concurrence, souvent, elle n'innove pas davantage que nous, elle se pose les mêmes questions, mais de voir dans le comportement des clients, c'est un peu ce qu'a fait Thomas Miro ce matin, qui a, euh, avec le, ce qu'il vit, là, euh, de voir qu'il manque ça, si on faisait ça, ouais. euh, ça marcherait, mais par rapport au comportement des gens, à leur plainte, etc. Et je pense c'est ça la complexité. Et ça, c'est aussi d'une sensibilité, de l'inspiration des équipes, parce que c'est pas écrit, c'est pas, ou peut-être du conseil de la part de gens comme Akeneo, mais c'est, euh, voilà. Oui, mais encore une fois, tout ce, que, tout ce que vous dites est parfaitement vrai, ça veut dire adapter à chaque fois son offre, mais encore une fois, si vous n'avez pas un socle qui est solide, une base qui est saine, ah non, mais ça, est certain. derrière, vous pouvez hyper fait. facilement, après, adapter, et euh, mais vraiment, ça passe par là, et, et on néglige trop souvent, la, franchement, tout la, le tout changement en interne. Tout à fait, n'oublions pas, par exemple, Am ce qui a fait le succès d'Amazon, c'est les recommandations. Et euh, de, de même que ce qui a fait le succès de Google, c'est le page ranking. Il y, y a un moment donné, on rêve tous d'identifier ce qu'on appelait dans le temps une killer app, un machin, que les gens vont utiliser, que les concurrents font pas, ça va leur prendre du temps à nous imiter, et puis en nous imitant, ils se ridiculiseront, parce qu'ils oblig... prennent quelque chose qu'on fait nous, et les clients le savent, etc. Et tout ça, c'est la complexité, et que tout le monde se pose, même nous d'ailleurs, enfin... Euh... Pour le coup, si on revient quand même au cœur de notre sujet qui est l'offre, justement, si vous regardez bien toutes les enseignes que vous connaissez ou les marques, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup les centrales d'achat, mais pour y avoir beaucoup travaillé, c'est un des derniers métiers qui est digitalisé, alors que c'est au cœur de tout, la construction de l'offre. C'est un des derniers métiers, la construction de l'offre et de l'assortiment, qui est digitalisé. Donc même là-dedans, il commence à y avoir justement des entreprises, des startups, qui créent de l'innovation et qui créent de, de l'intelligence artificielle pour capitaliser sur les achats et créer l'offre. Eh bien, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.